Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette conférence, il y a plusieurs choses en réalité que j'ai aimées. Euh, la première, c'est le côté clair, concis, trois messages, trois illustrations, euh, Voilà, avec ces, ces trois éléments très concrets. Ben, normalement, on sort de là en se disant, bon ben, je vais reprendre ma vie en main, enfin, d'une certaine manière, parce que si on est là déjà, c'est qu'on la prend en main, et, et je vais les mettre en pratique, et voilà.